Ah par contre le chat il va plus s'afficher. Qu'est-ce qui se passe euh... Ah putain ça fait chier. Du coup il faut que je crée un chat euh, version euh, minuscule. Comme ça. Pourtant le sens, vous allez bien Bref, euh, du coup, on va.. Euh... On va faire du euh, 1v1 avec Arcade sur Tricky Tower Pour la vraie petite histoire, c'est que à Un moment, euh, je me dis euh, je vais euh, Pendant ce temps que sur mon PC Je faisais un rendu ou des trucs comme ça Je commence à voir quand je rentre chez moi Parce que j'avais laissé mon PC allumé Oui, je suis un, un de ce genre de personnes qui laisse son PC allumé Pour charger un truc, la technique hein. Et, et du, coup, du coup, là je vois que Arcade m'a envoyé un message en MP, il me dit Regarde, euh, est-ce que t'es sur ton PC Je fais oui, là Et après il me dit, regarde sur ton Steam Et là je vois sur Steam, wow, oh, Tricky Tower, incroyable <rire> donc du coup euh, il m'a quand même dit euh, ouais, parce que j'avais pas d'amis euh, <rire> avec toi qui pouvaient m'amuser euh, donc euh, allez hop on, je t'offre je le jeu et on fait un live Du coup là ça va être du 1v1 Octogone voilà Je vais prendre évidemment l'intello parce que je suis intelligent Ok Ah fais chier NON, non J'ai perdu une vie au score Non j'ai mal NON allez, okay. Attends, elle ressemble à rien, regarde Mais si, elle ressemble à quelque chose Merde, j'ai perdu Yes Ouais, et eh bah ben, tu sais quoi Je la mets nulle part <rire> Eh mais il sera nul ton château, il y a un, un moulin euh, au-dessus de la tour Attends, j'ai le calé, là <rire> Bam tu vois, tu vois, Tu vois la, tu vois la tour <rire> C'est ton cul Et là, je... Ah merde, j'ai mal visé <rire> Je peux te proposer un truc, ce qui peut être assez drôle. C'est que, on va jouer, tu sais, le jeu de la bombe. <rire> ah Faut que je change, je change le titre. Désamorce une bombe PTDR. On va Tu sais, tu vas te censurer de Twitch. <rire> ah merde euh, On va mourir PTDR. <rire> Arka, j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Arka, j'ai besoin de ton yes. aide. Okay. Ai... Je t'écoute. Alors déjà... Merde, ta gueule. Du coup... <rire> <rire> Alors, on va y avoir. Le code de la bombe, c'est UI6CX4. Et qu'est-ce que je fais avec ce code Alors, attends, j'ai trois piles. J'ai une grosse et deux piles. Et une petite et une grosse euh... au dessus. Le problème c'est que... je... Mais dis-moi plutôt le module sur lequel tu vas commencer plutôt. Alors, euh... les câbles, les câbles. Ok, les fils, ok. Alors, deux noirs et un rouge. Euh, deux noirs et un rouge. Euh... Attends, déjà, il y a combien de fils Bah, trois. <rire> ah, ok. Ok, parfait. Alors, s'il n'y a pas de fil rouge, coupez le deuxième fil. Deuxième fil... Bah, il y a, y a un fil rouge. <rire> ok, alors, si sinon, si le dernier fil est blanc, coupez le dernier fil. Mais il n'y a pas de blanc. Il <rire> n'y a que deux noirs et un rouge. <rire> okay, okay. Sinon, s'il y a plus d'un fil bleu, couper le dernier fil bleu. Il y a pas de fil bleu, il y a juste deux noirs et de un rouge. Et du coup, sinon, couper le dernier fil. Parfait. C'est bon Oui, c'est bon. Alors, là, après, j'ai quatre signes. J'ai un haut avec une, un petit trait en bas. J'ai un, un, un... On va dire... Euh, enfin, c'est un triangle avec, avec euh, un euro en dessous et qui tient une barre. Et ensuite, t'as un N avec des vagues au bout et le logo, en enfin, fait de la flag. <rire> Attends parce que je comprends pas la page Attends euh, <rire> Ok alors appuie sur le sort de rond avec une barre en premier Ok, pour c'est bon pour le premier Ensuite tu m'as dit qu'il y avait quoi comme ça Tu sais un A Le half life là Ouais le half Appuie sur celui-là Ok, ensuite il y a un N et un triangle avec un... Avec le signe du euro comme pattes Comme il fait des pattes Tu vois ce que je veux dire <rire> Signe du euro avec des pattes. Enfin, c'est un triangle et en dessous du triangle qui pointe, il y a le forme du. Il y a trois pattes. Ah, bah puis sur celui-là. C'est faux. Merde. <rire> bon, bah, je ça va, j'ai compris le reste. Euh... <rire> Alors, là, j'ai un bouton qui est Totalite. Il reste une minute 50, Arca. <rire> Non ça c'est les fils on s'en fout. Les fils compliqués mais qu'est-ce que c'est cette merde Mais juste le bouton, il est où le bouton Il, il est... reste minute Tarkat, dépêche-toi. Bon, secours il est quelle couleur le bouton ja Jaune. Alors s'il si... y a plus d'une pile sur la bombe et que le bouton est marqué Detonate, appuyez et relâchez immédiatement le bouton. Oh <rire> C'est ça Oh Tu m'as sauvé la vie On a fini Bah c'est pro... la première bombe, maintenant on va faire la seconde. Ok, ok. Ok ok. J'ai trois Alors. fautes, j'ai trois fautes à faire. Boum boum boum. <rire> tu dois perdre. Alors, j'ai euh, un Simon. Un Simon. Ah, je l'ai. Il a fait un petit bip bleu. Oh, ça va être chaud. Si. Oh, attends. Oh, Est-ce que... Alors, oh, normalement, sur ta bombe, il y, une... y a un numéro de série. Genre ah, des oui. chiffres et tout. Alors, le serial, c'est f 94 cw 0 oh. J'ai juste besoin de savoir si ça contient une voyelle. Ça contient une voyelle Euh... Non. Ça... Ça... Ça En quelle couleur En bleu. Il y a le bleu qui clignote. Alors, appuyez sur le bouton jaune. Ok. Il a fait, oh, alors là il a fait bleu, jaune Bleu, jaune Alors tu appuies sur le, le jaune et le rouge Alors attends Ok Bleu, jaune, vert Alors bleu, jaune, vert euh... Jaune, rouge, vert Jaune, rouge et vert Ok c'est ouais. bon Ensuite j'ai un bouton qui s'appelle Abort Blanc Alors je reviens à la page des boutons euh, S'il y a plus de deux piles sur la bombe Et s'il y a un indicateur allumé avec la mention FRK Alors est-ce qu'il y a un truc FRK Non tu m'as dit que c'était un autre truc Du coup si aucun des cas, si dessus ne convient Maintenez-le enfoncé et reférez-vous à relâcher un bouton enfoncé ah, Attends, attends, ne me fais rien, ne me fais surtout rien Ok Alors bah, reste appuyé sur le bouton, je le relâche pas Je vais te dire ce que tu vas faire Ok. <rire> euh. Un ah, arme merde Bon bah c'est bon. Bon bah ça hein <rire> a marché. Oui. Ouais, nice. <rire> Pour le coup on a vraiment de la chance. <rire> Ensuite, là j'ai une sorte de que de tir bouchon. Tu sais, les... c'est les symboles là comme ouais, c'est les symboles ouais alors j'ai un queue de cochon tu sais le tire bouchon j'ai un, ouais. un 3, un début de 3 mais qui termine à une chute ensuite j'ai le copyright et ensuite j'ai un sort de euh, de i avec euh, deux parenthèses on va dire un i avec deux parenthèses attends j'essaie de le chercher enfin je sais pas comment on peut dire ça il reste une minute et six, quatre secondes alors dis que le i c'est deux k collés voilà c'est deux k collés ah ah, oui, là c'est mieux. Alors appuie sur le copyright, appuie sur le, le, la queue de cochon là. Euh, ouais. Appuie sur le i avec les deux cas, et appuie sur le ah. dernier truc. C'est bon. Oh, attends ce... Ah non, c'est 30 secondes et 80e secondes, c'est pas mal. Ça va. C'est bien. Ah, yes <rire> Bah, je te dis, il y avait que 3 modules. <rire> ouais, mais quand t'es super concentré, c'est super dur aussi, hein, je te jure. <rire> putain, des... je vois les scores en plus. Et putain, j'ai Jean-Marie Lopez qui a fait 3 minutes le truc. <rire>